La matière existe sous trois états possibles. Solide, liquide ou gaz. Un changement d'état est le passage d'un état physique à un autre. Par exemple, de l'état solide à l'état liquide. Nous allons voir les noms de ces changements d'état. Le passage de l'état liquide à l'état solide est appelé la solidification. Le passage de gaz à liquide, la liquéfaction. Le passage de solide à liquide, la fusion. Et enfin, le passage de liquide à gaz et la vaporisation ou encore ébullition.